Ça se tombé, je suis en panne, j'ai un dilemme de ouf, je crois que je vais devoir boycotter la Russie, quoi. Bon, déjà, avec les bombardements en Syrie, ça se tombaient, mon ça de savon d'Alep, euh, <rire> ça pue la rupture de stock leur histoire, quoi. Mais ça, encore, à la limite, euh, je peux me rabattre sur le petit Marseillais, mais bon, là, truc de ouf, quoi. T'as vu, là, là, qu'ils ont voté en Russie Ah, ben, les CAM ont voté la dépénalisation des violences domestiques. Pour soi-disant préserver la famille. Oh, la gueule de la famille. <rire> Est-ce ton chien, non, c'est ma femme, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a Ah, c'est chaud. Après, euh, si on veut positiver, euh, la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Je veux dire, euh, si tu sors avec un cum qui est taillé comme Eric Zemmour <rire> et que toi, tu as commencé le catch et le Nutella à l'âge de 8 ans, bon, bah, en cas d'embrouille pour la télécommande, il euh, y a moyen de bien le défoncer, le cum. Et le tout sans risque de représailles, quoi. Même pour lui, franchement, c'est pratique. Le lendemain, quand il va au taf, euh, plus besoin de mentir, quoi. Je veux dire si un collègue lui a demandé s'il est tombé dans les escaliers, il peut dire la vérité. Il peut dire non, non, c'est c'est qui a insisté pour regarder la réussir, un incroyable talent, quoi. Bon, après, à la base, euh, si c'est ton cum, euh, c'est que bon, bah tu le kiffes au moins un petit peu, quoi. Ou en tout cas, que tu l'as kiffé au départ, quoi. Ou alors que le loyer de l'appart est vraiment abusé pour toi toute seule, mais bon, en tous les cas, c'est ton intérêt que ça se passe bien. Après, c'est clair que nous, les meufs et les cums euh, on ne réagit pas pareil, quoi. Je veux dire, nous, si on se vénère, c'est pour des trucs importants, genre, euh, genre ton cam a oublié l'anniversaire de vos trois mois de relation, ou euh, il a mis cinq minutes à répondre à un texto, quoi. Des trucs qui vénèrent. Alors que les cams même à jeun, il y a trop de trucs qui les vénèrent. Ça fait flipper. Et si tu sors avec un cam qui kiffe le foot et l'alcool, ce qui est un peu un pléonasme, les soirs de défaite de Ligue des Champions, laisse tomber. Tu dois être en état d'urgence de dingue. À mon avis, si t'es hémophile, tu ne passes pas la nuit, hein. Pas rêver, hein, les Russes, même bourrés, ça visait, hein, ils l'ont prouvé, hein. Non, c'est chaud. Le truc de ouf, c'est qu'avec cette loi, bon bah, le club de foot de ton mec a perdu, toi t'es dans le coma, et lui, il peut se tiroter une petite vodka en mode intouchable, quoi. Sauf que dans le scénario, c'est pas lui qui finit tétraplégique. Non, cette loi, franchement, ça donne vraiment envie de boycotter la Russie, quoi. Et en même temps, en euh... Mavis, c'est bon, quoi.